Bonjour, c'est Régine, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Prix Luvu. La cinquième édition du prix s'est terminée ce samedi 4 juin avec l'annonce du lauréat et vous aviez jusqu'au samedi 28 mai pour voter pour votre livre préféré parmi une sélection de quatre titres. Et je suis heureuse de vous annoncer que le lauréat 2022 est Serge Camaille pour son livre Les Sœurs Charpie paru aux éditions La Loupe en 2021. Vous avez été séduite par cette histoire feel good où l'on retrouve les trois sœurs prises dans la tourmente d'un héritage familial au cœur du Berry. La médiathèque vous remercie pour votre participation et vous donne rendez-vous en 2023 pour la sixième édition. Je vous souhaite pendant ce temps un très bel été et n'oubliez pas tout le temps du 14 juin au 13 août, vous pouvez emprunter vos livres pour une durée de 6 semaines. Bon vacances et à bientôt.